Qu'est-ce qu'une approche d'innovation centrée sur l'humain En fait, ce n'est que du bon sens. Imaginons que vous soyez en face de moi. Eh bien, je vais euh, discuter avec vous, je vais converser avec vous, je vais m'intéresser à votre histoire, à, à ses joies, à ses difficultés, à tout plein de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la, la, la phase d'empathie. C'est aussi la phase de, de recherche utilisateur ou, pour utiliser un gros mot, de recherche ethnographique. Après avoir fait cela, eh bien je vais identifier quels sont vos besoins critiques ou votre besoin critique le plus important. Et ça, c'est la phase de reformulation du défi. Puis, à partir de ce besoin, eh bien je vais brainstormer des idées. Donc ça, c'est la phase de brainstorm, bien évidemment. Et puis ensuite je vais choisir une idée et je vais la prototyper et je vais la tester surtout le plus rapidement possible et ça c'est la phase de prototypage et de test avec tout le retour que j'obtiens avec vous et avec d'autres sur cette solution potentielle à votre besoin euh, critique eh bien je vais pouvoir itérer pour petit à petit améliorer cette solution potentielle et puis Hop, quand je trouve vraiment le bon match entre le problème et la solution, eh bien là, il n'y a pas photo. Si, si, si, si, je vous la, si je vous la vends, si je vous la présente, si ça correspond vraiment à un besoin critique, eh bien vous allez l'utiliser, vous allez l'acheter. Voilà. Une approche d'innovation centrée sur l'humain, c'est aussi simple que ça. Ce n'est que du bon sens. Alors là, je faisais comme si je le faisais tout seul. En règle générale, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Donc c'est l'innovation collaborative, en utilisant l'intelligence collective. Le plus important derrière ça, c'est l'état d'esprit, dont il s'agit d'être centré utilisateur. Que cet utilisateur soit le citoyen, l'usager, l'étudiant, le client, peu importe. Le plus important, c'est cette centricité utilisateur, et tout le reste en découle, que ce soit les méthodes ou les outils. Alors les méthodes, hein, il y en a beaucoup, hein, mais elles sont toutes basées sur ce que je viens d'expliquer à l'instant. C'est donc le design thinking, bien sûr, le design de service avec le parcours utilisateur, le design UX, le design durable pour adresser la transformation environnementale, le Lean Startup d'une certaine manière, ou la, thé la théorie U ou ce qu'on appelle le Presencing. Toutes ces méthodes-là, elles sont basées sur les mêmes phases. voilà. Et là, vous avez tout plein d'outils, mais peu importe, ce n'est pas ça l'essentiel. Les outils, ça se trouve. Alors, innover et innover collaborativement.